Y'a pas vous et bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, nous sommes le dimanche Quel jour est aussi béni que celui du dimanche Pas de travail, rien à branler, bon après je sais qu'il y en a qui vont me dire Moi je bosse le dimanche, je livre des pizzas, force à vous les frérots, on vous porte dans nos cœurs. Moi aussi je bosse le dimanche, j'anime Radio Street, hein, donc chacun son travail hein. Non plus sérieusement, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui On continue notre petite séquence nostalgie Et euh, j'avoue j'ai hésité à aller sur Black Ops 2 pour cette séquence nostalgie Dans la mesure où en fait j'ai déjà fait des vidéos Black Ops 2 assez récemment, mais après avoir remonté MW2, Black Ops 1 et MW3, je me suis senti obligé de passer par Black Ops 2 avant d'enchaîner sur les autres Call of Duty. En plus, c'est la 60 soixantième vidéo. La 60 soixantième. 60 jours. Pile, tout pile, 60 jours, 60 vidéos, c'est ce que Zach vous a donné. Et j'en suis extrêmement fier d'avoir réussi ces deux mois, une vidéo par jour pendant un mois. Ça a été un énorme kiff. On va se faire une petite conclusion, on va en discuter. Mais on va faire ça in-game, d'accord Donc je vais relancer, nous allons jouer à nouveau. Et j'ai plus qu'à vous dire, let's go, baby Let's go, petit match à mort dans une équipe qui a l'air d'y avoir un petit peu de mal. Hein. La game est déjà lancée, mais nous sommes... Je pense que vous l'avez reconnu, nous sommes sur Plaza. On va commencer directement cette petite partie par un 0-1. là, il m'a fait peur. On part dans notre premier duel, mais c'est pas grave. On va se rattraper correctement et on va essayer de faire en sorte que l'équipe gagne la game parce qu'elle a déjà 11 kills de retard et ça, voyez-vous, c'est une honte. Bah écoutez, moi, moi, je suis de bonne humeur, mine de rien. Hein. Je suis très content. J'ai bien dormi, frère. En ce moment, je suis en train de découvrir une série 20 ans après tout le monde, mon frère, vous savez, je suis en train de découvrir quoi Je suis en train de découvrir Prison Break, les gars, Prison Break. Alors, je sais, vous n'êtes pas une communauté de bâtards, donc je me permets de vous dire ce que je regarde. Voilà Moi, je connais le jeu, les travers et tout Je me permets de vous dire ce que je regarde en me disant que vous n'allez pas spoil, hein hein, hein Vous spoilerez pas Hein S'il vous plaît, spoiler pas Hop là, petit kill. Ça, ça l'IEM c'était trop fort sur Black Ops 2 et à l'époque il euh, y avait la team Complexity qui l'avait expliqué à la fin, je vais vous expliquer pourquoi. Oups En compétition, Complexity, c'était un petit peu l'équipe la plus forte à l'époque et euh, ils utilisaient énormément d'IUM et personne ne comprenait pourquoi à l'époque, mais en fait c'est parce que les IUM, et ça même en compétition, beaucoup ne le savaient pas, ça enlève l'aide à la visée. Alors à l'époque, c'était sur console, tu te doutes bien que un, euh, des duels facilités par en fait euh, des ennemis qui n'avaient pas d'aide à la visée, ça leur a donné un avantage conséquent et c'est aussi pour ça qu'ils ont dominé Black Ops 2. C'était pas les seuls à le faire, mais eux, ils surutilisaient l'IUM par rapport à d'autres qui euh, mixaient avec des paralysantes, des flashs ou autres. Et donc du coup, je regarde Prison Break et... Euh, j'ai été choqué, là je suis à la fin de la saison 1, ça y est, et je me suis couché très tard pour pouvoir du coup la regarder, genre 5h30, donc j'ai envoyé un sommeil frère à 8-9h comme ça mon gars, mais tu sais tu connais le 8-9h bien bien reposant, moi je suis pas là, tu sais un mec des 10-12h de sommeil, 8-9h c'est déjà, c'est déjà, oula le petit double c'est déjà énorme, mais ça me met super bien, et là je suis, très concrètement, super bien. Aïe, aïe, aïe. C'est dur d'obtenir ces scores stricts en MME Donc on va essayer de le faire et on est bien Donc du coup voilà bienvenue sur Black Ops 2 J'ai hésité à faire une vidéo dessus mais bon après moi je vous connais hein. Je sais que vous aimez bien le chocolat J'aime le chocolat aussi franchement j'adore le chocolat Donc je ne peux tu vois refuser de Le manger une fois qu'on me le propose Même si on m'en a donné deux semaines avant Et ben c'est pareil pour Black Ops 2 et je sais que vous êtes Vous êtes des gourmands on va pas se le cacher et j'irais même plus, vous êtes des gourmands et des gourmets Vous aimez les bonnes choses et c'est ça qui est appréciable avec vous Donc ça me fait vraiment plaisir Et euh, du coup euh, en cette 60 e vidéo Je ne peux qu'être fier de vous annoncer Que maintenant les défis Une vidéo par jour euh, pendant un mois sont Terminés, sont réussis également Vraiment au début je me disais Je me disais que ça allait être chaud de tenir le rythme un deuxième mois Mais j'ai réussi à le faire en bonne partie grâce au monteur Avec qui je travaille, grosse dédicace à lui Oh lui m'a il m'a slayé, il m'a slayé, en plus c'est un français, il m'a slayé là, il m'a, pété le vieil là. C'est en bonne partie grâce au monteur avec qui je travaille, qui est quelqu'un d'excellent, de très professionnel, de travailler avec Zach, hein. vous savez pas, vous allez... Ah, c'est à mon tour, non Il y a eu son pote qui m'a tué, C'est à mon tour de le tuer. C'est en bonne partie grâce au monteur avec qui je suis, qui me fait de la frappe, grâce aux idées et grâce à votre soutien. Et donc maintenant, en fait, je vais vous expliquer très très simple quel est l'avenir. En fait, maintenant, l'avenir, c'est plus de une vidéo par jour pendant un mois, je sais pas quoi, c'est juste bah, d'avoir ce rythme, mais tout le temps. Voilà, maintenant, ça va être le but de Zach, d'avoir constamment un rythme de vidéo qui consiste à en sortir. À peu près 25 par mois. Dans l'idée, si je peux sortir 25 vidéos par mois, je serais très content. Comme ça, j'ai n'ai pas l'impression de me dire que c'est un défi. Et en même temps, c'est à moi d'adopter ce rythme naturellement pour vous pondre des choses. En plus, on a trouvé des solutions maintenant. Même à des moments où j'aurais plus trop de temps ou pas l'occasion de beaucoup tourner, il bah, y a les VDHS. Il y, y a des nouveautés sur le jeu. Il y a plein de trucs. Il y a à boire et à manger. Concrètement, il y a à boire et à manger. Donc profitons de euh, ce à boire et à manger pour continuer le rythme. Et je compte également sur vous pour continuer votre soutien. Et euh, sur tout ce que je fais, que ce soit les head story les, les streams également. Eh, eh, je me suis totalement relancé en mon stream, mon frère. Oh là, monsieur, doucement eh, Je veux bien, le hein, je jump et tout, regarde, machin, j'ai des palettes. Oui, oui, bon, c'est bon, monsieur. Hein, je, je, je connais mon sujet, je le maîtrise aussi. Parce que mon sujet, c'est ce jeu. Attends, viens, petit. Attends, attends, attends. Il a pas osé venir péter le duel. Il a pas osé venir péter le duel, l'autre. Je suis déçu. Donc, je maîtrise mon sujet. On a trouvé des solutions. Et voilà, c'est toute la promesse que je peux vous faire de continuer à faire ça. Aussi longtemps que ça me le et, euh, plaira. Et aussi longtemps que vous me soutiendrez. Et ça, ça me fait plaisir. Là, là, là, là, là. Et puis voilà. Bon, allez, vas-y, maintenant. Mais toi, toi, toi, c'est pas le moment de te branler, mon frère. On est en boîte de nuit, mon gars, avec le Covid. Ça fait des années, on n'a pas vu ça. Des mois, mon frère, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai des amis à moi, ils sont dans d'autres pays. J'en ai un, mais je sais pas ce qu'ils branlent. J'ai un pote à bois. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait cet effet. Est-ce que vous avez des potes dans vos stories Insta ou quoi, qui sont à l'étranger et qui, euh, t'as l'impression là-bas, eux, euh, bon, bah, c'est pas les mêmes restrictions. J'ai un pote à moi, frère, il est au Brésil. Il poste des stories en boîte, des trucs à ça, machin, de la grosse stuff avec des centaines de personnes. Frère je suis choqué, je suis dans mes gros, on vit pas la même... Oh non micro-station orbitale ennemie c'est la merde. Oh c'est la merde, oh c'est la merde, il s'avoue où on est, il s'avoue où on est. Oh là là là, là. j'ai peur, j'ai peur. Je vais plus pouvoir prendre de kill. Attention, Zach en sueur. Attends, attends, attends. Oui bah oui bah forcément avec une micro-station orbitale, c'est un peu plus facile, il s'avoue où on est Let's go of... Ouais, je viens de respawn là, comment ça, je dis let's go et je me prends, je viens de respawn mon gars. Alors doucement. Je veux bien qu'on soit un petit peu violent, je veux bien qu'on se la donne, je veux bien qu'on se mette des coups de tête, Moi, y a pas de problème. J'aime tout ce qui se fait de manière débile comme dans les campus américains, dans les films où ça boit de la bière et ça se bombe le torse. Mais quand même quand tu viens de respawn il faut savoir donner un petit peu d'air aux gens. Je dis ça alors que j'ai toujours adoré spawn kill. Ça a toujours fait partie de mon expérience. Call of Duty, je suis ce qu'on appelle un hypocrite. Bon, vous allez bien, les mecs. On est sur Hijacked, Hijacked, qui a eu son petit remake. Déjà, je tiens à rappeler... Parce que des fois, les gens ont oublié cette map. Oh, petit shoot sympathique, là. Je tiens à rappeler Skyjacked, qui est un des meilleurs remakes que euh, Treyarch nous ait ressorti sur Black Ops 3. Et cette map était aussi un réel plaisir. Alors, moi, vraiment, je reverrai Hijacked... D'un bon oeil sur Black Ops Cold War, même si là on est sur un jeu où les assists ne comptent pas comme des kills. Bon, ce qui est pas plus mal à part moment. Hop là, le petit double kill. J'aime bien utiliser les IUM, les petits bâtards là. Non, on se met là. Merde. Je campe, mais je campe dans leur spawn, donc c'est pas très grave, tu vois. Side <rire> 4. Ah, oh, dommage, il y avait quelqu'un à ma droite. Bon, du coup, les mecs, on avance euh, tout doucement. On continue tranquillement. Franchement, là, je passe ce qu'on appelle un dimanche sous le signe de la quiété Tout simplement parce que... J'ai réussi à achever quelque chose et vous savez les personnes euh, quand elles réussissent à achever quelque chose qu'elles avaient envie de faire Nécessairement elles sont satisfaites et donc c'est pour ça que je suis satisfait vous savez pourquoi je suis satisfait Je vous avais dit que j'aurais été très content euh, de recevoir euh, monsieur SnapTrox dans Radio Street euh, Que c'était je pense un invité qui pourrait nous permettre de faire une bonne émission Bah devinez quoi bah, il y a monsieur SnapTrox dans Radio, Radio Street ce soir Hop là, allez, dans ta merde, toi, monsieur, je jump et je fais, je, je fais n'importe quoi. Là, en plus, t'es le premier en face. Allez, en 32-10, on tue le premier, nous On tue le premier Donc, oui, ce soir, il y a SnapTrox dans Radio Street, ça va être très très cool. Je pense qu'on va pouvoir faire une bête d'émission. Ce sera la 41 e déjà, et euh, vraiment, ça fait plaisir quand on fait un petit retour en arrière et qu'on regarde ce qu'on a réussi à faire avec les gens qui nous suivent tout le temps. Ça fait plaisir, plaisir, play... Il y a quelqu'un en haut Campeur, moi. Campeur. Oh, mais j'ai pas vu Oh mon dieu il avait là la... il avait l'insertion tactique le bâtard <rire> ouais. Ça va, aller. Ouais, ouais, ouais, ouais. Let's go, j'ai pris réussi t'es nul à chier toi rien tactiquement nul techniquement nul comme quand on a vu la vidéo sur twitter euh, du prof qui taille ses petits élèves euh, du football où il dit omar rentre chez toi <rire> réfléchis et bois de l'eau j'ai jamais vu un joueur aussi nul que toi bon ça c'est mes petites références de même si vous l'avez je suis content si vous l'avez pas tant pis je vais être tout seul dans mon délire <rire> oh mon dieu ah, non non turn t'es nul Julian Gamer t'es pas bon frérot mais non tu me permets de mettre des terres en vidéo comme ça mais arrête de me hyper vas-y je suis à deux mes streaks, les mecs on va essayer de les choper Attends, attends, attends, attends, je sais pas si la game elle se finit tout de suite Oh j'ai mis énormément de balles là Oh, oh assistance, merde, putain, attends, attends, attends, attends, je veux mes streaks. si ça se finit à 150 là je suis abattu, non c'est bon, c'est bon, ça se finit pas à 150 Hop, on ramasse ça, let's go, on est pas mal, là je pense en fait à un truc Là, en ce moment, sur Warzone et compagnie, c'est la méta. Bon, euh, vous le savez, c'est une méta dégueulasse à base de DMR et compagnie. Ça fait déjà un moment que je vous ai dit les armes, euh, euh, les fusils tactiques de Black Ops Cold War étaient, étaient problématiques. Et quand j'entends problématique, j'entends surtout ultra putain de cheater sa grand-mère. C'est la définition que je donnais au mot problématique, de mon côté. En fait, là, j'essaye de choper mon streak, donc... Aïe, aïe, aïe. Non, ouf, j'ai réussi à les choper, let's go J'ai réussi à y choper mes tricks, ça me fait plaisir Et donc du coup je vous l'avais dit qu'ils allaient être euh, chiants ces petits trucs Mais là j'essaye de réfléchir et d'adapter d'autres armes de Call of Duty qu'on a aimées Tu vois, euh, dans Warzone avec la méta actuelle Et quand je dis ça, je pense par exemple à la FAL ouais, J'ai été nul là <rire> Choper ses strics pour faire un kill, quel déficit mon gars. J'essaye d'imaginer la falle de BO2 dans Warzone. Imaginez si la falle de BO2 qui était quand même on va dire un peu puissante, hein Il y a Un euphémisme de dire un peu puissante qu'elle était vraiment ultra ultra toxique. Imaginez si elle était adaptée dans Warzone, qu'est-ce qu'on penserait de cette méta actuelle Après bon, là la dernière fois j'avais dit que Acti dans Matière Lie j'avais dit que sur certains jeux ils arrivaient à être réactifs au niveau de leur mise à jour et des méta à faire. Ça va faire trois semaines que la DMR et compagnie sont super puissantes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle en ce moment je joue pas à Warzone alors que j'ai bien envie de jouer au jeu. Mais quand je vois les vidéos et ce qui en ressort, vraiment ça me donne envie de bégère Je suis très sérieux avec vous, ça me donne envie de bégère Et surtout quand je vois que ça aussi euh, encourage les bonhommes à venir bah forcément monter leurs armes en multi avant d'aller goûter ça sur Warzone... Le dégueulis est réel. Zach est dégoûté, frère. Zach, on dirait la première fois, quand il était gamin, qu'il faisait des soirées avec des cocktails et qu'il avait goûté vodka et au chocolat. Eh, hey, les gars, c'est le même goût. C'est le même goût de vomi. C'était horrible. <rire> je t'attends de l'autre côté parce que je crois Que je vais pouvoir t'anticiper tes déplacements Je suis trop intelligent, va te faire foutre <rire> Bon je suis rentré dans la game, ça s'est bien passé hein. 21-7 là on est, sur, on est sur du sérieux Ça me fait plaisir de ressortir cette petite MP7 MP7, MSMC, Scorpion Là on était sur des armes de Rajel, tu vois. Hop là Ça dégage monsieur Attends, Vous savez quoi je peux même, pour faire plaisir à la MIF Pour faire plaisir à la MIF, vraiment Mais pour faire plaisir à la MIF hein. Pour aucune autre raison, je vais prendre le sniper Hop là, moi j'adorais le DSR 50. C'est d'ailleurs, tu vois, il y avait des Call of Duty où j'étais... Ah nice, où j'étais pas mauvais au sniper, et je sais pas pourquoi... Mais après, moi quand je dis pas mauvais au sniper, c'est surtout en full visée, hein. Je disais que j'étais un putain de monstre au sniper. Il y en a un haut là, il y en a un qui bouge pas là, si. Il bouge. Aïe, aïe, aïe, aïe, je suis dans la sauce, je suis dans la sauce, je suis dans la sauce, monsieur, laisse-moi recharger. Il y a des Call of Duty où j'étais pas mauvais au sniper, mais genre ça dépendait vraiment de la condition du sniper. Par exemple, le DSR 50 j'étais à l'aise avec, mais le Balista, je n'aimais pas du tout. Et il y avait plein de Call of Duty comme ça, ça dépendait par exemple Le sniper sur Advanced Warfare J'étais grave à l'aise Et j'aimais beaucoup, en fait ça dépendait vraiment de la licence Pour un joueur qui est pas spécialisé Sniper comme moi, je trouve que tu vois Je m'en sortais quand même pas mal selon les licences Et selon euh, les scopes que ces derniers possédaient Enfin que ces dernières possèdent Ça dépend des caractéristiques de celui-ci tu vois, De, de l'aisance qu'on arrive à développer un petit peu oh, Attends Ils sont au fond de chez eux là Pas très drôle le frérot là Attends, on va essayer de le cuter. Non, j'ai voulu le cuter, je suis un grand gamin. Attends, on va foutre ça. Et... Nice. En ce moment sur Black Ops Cold War, je m'en sors pas mal du tout parce que, et je pense pour certains qui l'ont vu, le 1v1 Contias, bon, il n'a pas eu le succès escompté. Je pensais que vous préfériez que vous le regarderiez, regarderiez un petit peu plus que celui-ci. Mais les kills développés dans le 1v1 contre Yas étaient quand même sympathiques. Je le dis et je, je le réaffirme Et le niveau déployé était loin d'être immonde Vive la microstation orbitale Merci d'avoir mis le harp dans Black Ops Cold War D'ailleurs dans Black Ops Cold War j'ai testé un des petits trucs Que vous avez mis et qui est franchement très sympa Le mode confrontation euh, franchement de la frappe Et je fais le final kill 36-9. Les amis 36-9. Le mode confrontation, c'est de la frappe. Et j'essaierai de vous faire un petit truc en 2v2 autour de ça. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir. Et là, je vous le mets en, en petit truc de fin de vidéo. Le 1v1 sniper contre Yas. Parce que vous allez passer un très bon moment. Ça finit en plus avec un petit trick shot. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas. Un petit like. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous